Yo, salut Tiros, j'espère que vous allez bien, moi ça va, hein. aujourd'hui on est jeudi, Attendez, je vais regarder la date, jeudi 7 avril, Et on est à deux jours, on est à deux jours des élections, premier tour, donc euh, voilà, je fais une dernière vidéo, on pourra dire que j'ai donné de ma personne pendant cette élection, hein. mis de, de, de, depuis 4 mois j'ai mis la bannière sur mon site, comme je, je soutenais tel candidat, j'ai fait énormément de podcasts, donc voilà, bon, on pourra dire que j'ai essayé de l'aider quand même dans, dans, dans ces élections. Maintenant, on va voir ce que ça donne au premier tour. Moi, je reste confiant, euh, je n'écoute pas du tout les sondages comme je avais expliqué dans la vidéo, c'est du foutage de gueule, ça, tout ça c'est des vendus, des, des achetés, euh, c'est comme les journalistes hein, qui, euh, qui passent leur temps à matraquer... Euh, on sent qu'ils ont dû recevoir... C'est même pas qu'ils ont dû, c'est sûrement... Ils ont reçu des gros gros pots de vin du gouvernement. Ils s'en cachent même plus. C'est devenu une société de, de salopards. Ou même les vendus et les connards comme ça ont droit à la parole. Allez, à une certaine époque, des gens comme ça, ils auraient été renvoyés. On aurait même pas, on en, on les aurait même pas entendu parler. Et maintenant, de nos jours, même des connards comme ça, ben, tous ces journalistes de merde, BFM TV, tous ces connards euh, RMC tout ça et compagnie... Euh, qu'on euh, voyait de Malherbe et tout ça, euh, Lapix, euh, qu'est-ce qu'il y a l'autre juive, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, El Kriev et, com et compagnie, euh, les gens passaient des meilleurs, je veux dire, c'est tous des vendus de merde à la con, je veux dire, normalement euh, ils devraient être renvoyés des gens comme ça, hein. et ces patrons de chaîne foutus à la porte aussi, mais bon visiblement c'est une société maintenant où putain un judas et putain un, un, un corrompu et putain t'es été apprécié, quoi. je veux dire c'est devenu vraiment une société de connards quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout écouter tous ces journaleux de merde qui, qui sont bidons, qui n'ont aucun qu qu recul sur la, sur la situation, qui n'ont rien du tout, qui en vérité sont des, sont des VRP du gouvernement, qui ont touché énormément de pognon, ça a été prouvé. Euh, ils ont touché du pognon, euh, pour dire du bien de, de, de, de Macron. Je veux dire, Judas comme ils sont, et pourriture comme ils sont, pour se battre à ce point-là pour Macron, c'est qu'ils ont du bien touché je peux vous dire, moi. Ceux-là, ils ne font jamais rien pour rien. Ils ne vont pas... Ils vont pas euh, comment dirais-je se battre pour vous, pour, pour que dalle hein. on le voit que c'est des, des putains de corrompus en puissance donc voilà. c'est donc pour ça, allez-y, moi je dis euh, dimanche, après vous votez pour qui vous voulez, mais votez qui vous voulez sauf Macron et Pécresse, voilà, c'est la, la seule vidéo que je vais vous dire, même Mélenchon, c'est un taré en puissance moi je vous conseille pas de voter pour un petit comme ça, de toute façon je vous dis le meilleur candidat c'est Zemmour, après en deuxième je dis à Marine Le Pen, mais moi Marine Le Pen je l'aime plus du tout c'est une femme maintenant qui est devenue est une gauche, c'est une gauchiste. C'est devenu un euh, genre de centriste. Et euh, Elle essaie de, de ménager le chou et la chèvre. Euh, elle voit qu'elle arrive à passer parce qu'elle est trop... Des idées trop arrêtées, donc elle essaie de faire la gentille. Euh... Pff, voilà, mais enfin, à choisir, si par exemple, ils venaient, par exemple, si malheureusement Zemmour venait à perdre au premier tour et qu'il y a Marine Le Pen contre, contre Macron, ça, va, ça tombe sous le sens qu'il faut voter à mort pour, pour Marine Le Pen. Il ne faut surtout pas que... De toute façon, même Philippot l'a dit... Et Dupont, il a dit, il a dit, peu importe qui aura comme second personne au deuxième tour, mis à part Pécresse, c'est une catastrophe. non, enfin, elle, ne passera pas, c'est sûr. Elle est bidon, elle est bas dans les sondages, elle est comme Hidalgo. Mais peu importe qui a au second tour, il a dit, il, vote, il votera pour pour la personne qui est contre Macron. Il euh, faut surtout pas que Macron passe. Ça, faut faut, faut faire bloc. Il faut faire, faut pas oublier ce qu'il nous a fait, ce qu'il nous a fait en cinq ans il a supprimé les prud'hommes il a supprimé énormément d'aides sociales aux gens, les APL, les RSA beaucoup, beaucoup de gens se sont retrouvés vraiment sans revenu, il a radié plus de 50 000 personnes par semaine pour faire croire que le chômage y baisse comme s'appelle il a frappé sur des, sur des manifestants vous avez les gilets jaunes des gens ont perdu des yeux, des mains et compagnie il nous a privé de nos libertés il a, il a, il a fait vacciner de force les gens et maintenant il commence à s'appeler percevoir qu'il y a énormément d'effets secondaires et de gens qui sont malades mais des choses graves hein, des femmes carrément faut leur retirer l'utérus tellement qu'elles sont, qu sont malades euh, des gens qui perdent la vue des gens qui ont des problèmes cardiaques etc donc c'est pour ça il a, il a empoisonné des gens il a eu énormément d'affaires de, de trafic d'argent avec Rothschild, McKinsey, il a divulgué des informations aux Américains. Je veux dire, voilà, c'est vraiment un putain de Judas en puissance. C'est un corrompu de la, de la plus belle espèce. Ne l'oubliez pas quand vous allez le présenter devant les urnes. Mais ne pas à dire, « Oh oui, mais il n'y a pas grand monde, il n'y a que lui au final. » Et on va, on va remplir pour 5 ans. Ne soyez pas stupide comme ça. Ne soyez pas stupide. Parce que n'oubliez pas qu'il vous a fait chier, qu'il vous a, qu vous a euh, privé de vos libertés en 5 ans. Et il faut surtout pas que, que ce type il repasse, ça serait une catastrophe parce que si pas malheur il venait à repasser un type comme ça, il va, il là maintenant parce que là il s'est un, un petit peu adouci vers la fin de mandat parce qu'il s'est dit il faut que je rempile, mais là maintenant comme il sait que ça sera son dernier mandat il va y aller haut all la il va vraiment vraiment montrer son vrai visage, il va, il va carrément d'ailleurs c'est dans, dans les ses intentions, de carrément de faire la vaccination obligatoire mais avec une loi, c'est à dire que si pas malheur vous ne faites pas vacciner, ça sera la prison la prison ou des fortes amendes, et vous voudrez carrément plus sortir, parce que même la gendarmerie ou la police pourra vous contrôler en permanence dehors, et vous, et vous inculper, ça sera carrément un crime pénal, <rire> non, pas, pas, non pas pénal, mais je veux dire, mais ça sera un crime, donc je veux dire, vous allez vous retrouver euh, ben, en prison, vous pouvez retrouver jusqu'en prison, s'il veut, hein, ou de fortes amendes à payer à chaque fois que vous sortez dehors, à chaque fois qu'on vous attrape sans vous faire vacciner, ou des choses comme ça, euh, qu'est-ce qu'il peut faire encore euh... Il a dit qu'il allait continuer à, à s'attaquer aux pauvres, à réduire les aides sociales, les compas, enfin, bref, et compagnie. Donc ce type est une, est une pourriture, c'est comme Pécresse, c'est une grosse saloperie. Il faut surtout pas qu'il repasse. Voilà, ça, ça, il faut que vous vous teniez ça dans la tête, il faut que vous pensiez à ça. Quand vous allez vous présenter dans les urnes, pensez à ça. Il faut absolument que ce type y dégage. Je sais qu'il y aura beaucoup d'abstentionnistes parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui vont pas voter parce que. Ils n'aiment pas Zemmour, ils n'aiment pas les candidats. Bon, bref, ça c'est leur, leur droit. Ils se disent, mais ils ne veulent pas voter Macron, malgré tout. Ouais, parce que les gens ne sont pas bêtes non plus. Donc ils se disent, ah, tant qu'à faire, je ne vais pas voter. Mais ça c'est une erreur. Parce que là vous faites le jeu. Parce que lui, lui ses électeurs à lui, ses connards à lui, ils vont y aller, eux, voter. Donc c'est pour ça. Ça c'est une mauvaise, une mauvaise, euh, mauvaise stratégie. Allez-y au premier, allez-y au second tour. Votez pour qui vous voulez, mais surtout ne donnez pas les voix à Macron. Ça c'est important. Il ne faut, voilà. faut pas que ce type y passe, il ne faut pas qu'il euh, qu arrive à, à se hisser de nouveau au, au gouvernement, ça serait une catastrophe absolue. Euh... En plus, il a d'autres choses qu'il a dit qu'il allait faire, je vous lis à peu près, mais euh, il va énormément foutre la merde en France, vous avez vu que déjà la, la, la dette elle est, elle, est, elle est colossale, il va continuer à la creuser, les inégalités sociales vont être de pire en pire, euh, comme déjà il a foutu une merde absolue, en plus euh, il a... Là, comme s'appelle, il, euh, il va de nouveau euh, s'attaquer euh, euh, aux, aux personnes les, les, plus, les plus vulnérables et enrichir ses copains et les riches et compagnie. Je veux dire, ça va continuer. Les, les étrangers vont arriver de plus en plus en France. Il en a déjà fait rentrer plus de 2 millions, je crois, ou 3 millions en 5 ans. Ça va aller encore pire. Euh, voilà, c est, c est, c est, ce type est une pourriture. Hein. Donc, c'est pour ça. Ne l'oubliez pas, ça. Ne l'oubliez pas. Parce que si pas malheur vous commencez à oublier ça et que ce type venait à repasser, vous allez souffrir. Parce que lui s'en fout, on lui va être à l'Elysée tranquillement, c'est vous qui allez souffrir. C'est comme la hausse du pétrole, la hausse du blé, vous avez vu, ils l'ont dit. Hein. Même, même les, les, les, à, cause de sa, à cause de sa connerie qu'il a voulu faire avec, avec euh, Poutine, d'ailleurs j'avais fait un podcast dessus, euh, cet abruti fini, c'est nous qui sommes en train de payer la note, et la note salée. Hein. Les Leclerc, Casino et compagnie ils ont dit que ça allait augmenter de 3%. Plus le, le, le, les carburants, ils n'ont jamais été aussi hauts, maintenant ça devient la folie hein, pour s'en sortir, hein. c'est pour ça. Euh, moi je vous dis, méfiez-vous, c'est pas malheur, vous ne vous, vous, vous réveillez pas, et vous permettez que ce gros bâtard il repasse encore, il va vous la mettre profond, mais bien comme il faut, hein. et là la vie va devenir un vrai enfer. Hein. Ne croyez pas qu'ils vont s'arrêter là. Et ne croyez pas que vous en êtes sorti du Covid. Mais là, ils sont en train de dire ah mais on dirait que c'est en train de revenir le Covid. Oui, parce que lui, ce qu'il veut, c'est revacciner encore à gogo. Il a rien à foutre que vous soyez malade, que ça fait des CV secondaires, rien à foutre de ça. Et euh, il veut recommencer à mort. Et en plus, ça va être avec des lois. Ça veut dire que si ben tu ne le fais pas, cette fois-ci, il va passer à la vitesse supérieure. Et là, tu, et là, tu vas comprendre. Donc, aussi, il y a une loi aussi qu'il est en train de préparer, et c'était Philippot qui l'a dénoncé. Il est en train de faire un, un espèce de visa ou une espèce de passe européen, ou biométrique, où euh, si tu n'es pas vacciné ou autre, tu, ça sera marqué. Avec un, avec un quota de points. Comme en Chine. Ça veut dire que tu auras un quota de 100 points ou un truc comme ça, et moins tu as de points, moins, plus tes libertés sont, sont enlevées. C'est exactement ce qui se passe en Chine. Ça veut dire que c'est comme un permis à points, mais pour la vie. Ça veut dire la vie du quotidien. Si tu n'as plus de points, tu ne peux plus rien foutre. Tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus te déplacer, tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus rien faire. Et ça, il est en train de le, de le préparer, ça. C'est Filippo qui l'a montré. Passé, euh, il il avait déjà mis dans les starting blocks que s'il passe, ça, ça va aller, ça. Donc, c'est pour ça. Hein. Méfiez-vous, ce type plus liberticide que ce gars, tu meurs. Donc, euh, réfléchissez bien à ça, hein. Ceux qui veulent s'abstenir ou ceux qui ont l'intention débile de voter pour lui. Méfiez-vous. Que vous n'aimez pas Zemmour, c'est votre, votre, votre droit. Mais au moins, ne votez pas pour cet Ne votez pas. Et allez voter. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je, je croise les doigts, comme on dit. Demande à Dieu de nous aider pour, pour dimanche. Euh, moi, je reste confiant. Je sais qu'il passera au premier tour. Euh, pour moi, Macron, il ne passe même pas le premier tour. Pour moi, pas. Hein. C'est pas possible qu'un type comme ça, ou alors c'est que l'élection est truquée et qu'il y a un gros trafic. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un mec comme ça arrive à passer au, au premier tour ou alors il y a, il y a quelque chose qui tourne par rond. C'est pas possible. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de vos abonnements également. Je vous répète à chaque fois, mais écoutez, c'est grâce à vous si la chaîne, elle évolue, si elle est ce qu'elle est. On est déjà 1413 ou 1415 ou 16, je sais plus. Ça augmente tous les jours. Non, ça fluctue, je suis pas là à regarder. Mais je sais qu'on est dans les, dans les 1400. Un peu plus de 1410, ça c'est sûr. Euh, bah c'est grâce à vous. J'ai pris 55 abonnés en, dans, le, dans le mois de mars. Donc euh, c'est vraiment une très bonne chose. La chaîne se porte très très bien. Les autres tutos pour la chaîne vont arriver. Hein, le temps que je reçoive les pièces, hein, le temps que ça arrive. Hein, ça met toujours du temps qu'on s'arrive de Chine. Et puis voilà. Et puis je continuerai à faire des motovlogs et tout ça. Et faire d'autres podcasts. <rire> Espérant dans la joie et en se félicitant que ce type n'est plus là sinon ça va être une méga catastrophe, et je sais que d'ailleurs, pour terminer, il y a bon nombre de français qui disent que s'ils venaient à repasser, ils quittent la France, littéralement, ah oh, et purement et simplement, ils quittent la France, carrément ils quittent la France, ils se barrent en Suisse, ou en Belgique, ou autre, mais ils quittent la France, parce que là, ça va devenir le, la, la méga catastrophe, donc euh, si vous voulez encore euh, être, servir de cobaye, euh, marcher comme un mouton, euh, subir, comme, comme, comme on dit, à coup de fouet et comme ça, et ne pouvoir rien dire, et, et en plus avoir des, plein de mensonges dans les journalistes et tout, votez pour lui. <rire> votez pour lui, vous allez la sentir passer. Allez, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao, ciao.